Et salut à tous les Australiens, c'est Gabriel, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du Threadbinder, donc avril 2016. Donc euh, mes recherches seront dans la description, je vous le dis de suite, comme ça, ça sera fait. Je ne les ai pas sous les yeux, donc on va commencer. Oups, Voilà. Donc il y a pas mal de changements. Hein. Je me tais parce que je me concentre pour faire la vidéo. C'est pas facile facile de faire une vidéo comme ça. J'essaie de pas la faire trop longue. Donc après... Euh Voilà, je parle pas beaucoup, hein, je le redis. Mais si vous êtes... Avez... Par contre, j'ai écarté mes jambes parce que je commence à être mal à l'aise dans la position où je suis. Donc, beaucoup de... Beaucoup de changements dans les binders. Hein. J'ai essayé de... de vous faire un binder de qualité. Donc là, hop. Shinzo, Revolver Dragon, Buster Blader et Téléporteur des Magidols. Premier mouvement solo dragon de feu et de glace. Sophina. Reine Draco de la destinée. Et comme c'est le 1er avril, au lieu de vous en faire qu'un, bah, j'ai décidé de vous en faire deux. Voilà, c'est mon petit poisson d'avril à moi. change de position. Donc voyez, j'ai du mode assaut que je vais absolument m'en débarrasser. Le gars écolo sale mode assaut. Quelques cartes pour le deck préhistorique. Cadeau synchro. Orc en retard. Il va des profondeurs pseudo espace, oui donc euh, j'ai euh, décidé d'arrêter le décret de Raptor parce que j'arrivais pas à l'utiliser, je l'ai euh, confié à quelqu'un de confiance donc, vous voyez la magie économique j'ai en double je pas vu Donc entrave du double bras magique, donc après il y a, y a des cartes que j'arrive pas à me débarrasser. J'ai changé de main parce que ça. <rire> Oiseau du totem, encore du mot d'assaut, on voit. Signal de la destinée. Celle-là je l'ai gagné au tournoi la semaine dernière. Après il y a tout ce qui est Gishki, toujours pareil. Et après c'est ce qui me reste des golds. Là j'ai quelques cartes gold encore. Si ça peut vous intéresser les golds. Castel. man glace. J'ai celle-là aussi que j'ai réussi à topper la semaine dernière. trappe perfide et après c'est tout ce qui est burning abyss voilà, gardien goyo voilà, donc premier binder terminé, donc là il y, y a toujours les mêmes hein. toujours les mêmes cartes à peu près mais sauf que j'avais euh, j'ai mis quelques raretés aussi dedans là je vous je vais vous faire saliver voilà ça c'est je passe vite hein. voilà je vais vous faire saliver je passe assez vite Je passe assez vite parce que je vais vous faire saliver. Hein Donc là, c'est des cartes que vous avez déjà vues. Avec quelques cartes à vous Interruption de voir, direction de gradient, qui, par exemple. C'est qu'on va attaquer les cartes rares parce que là, là, Gabriel, tu nous montres que des communes, c'est pas intéressant. On veut des rares, <rire> oui. Eh ben, faut attendre un petit peu. Qui font frappe sans fond la force d'Astral Magir en plus. encore du samurai supralourd oh. c'est pour vous montrer un peu ce qui ce que je passe pas dans le dans le binder avec les raretés parce que voilà donc il y a, il y a celle là Voilà, normalement ça doit commencer par là. Là, c'est tout ce qui est commune encore. Attends, il me semblait avoir mis quelques raretés dans le bouquin. Puis, n'hésitez pas à mettre pause hein, sur la vidéo. Hein. Excusez-moi. Je passe vite hein, parce que c'est des cartes que vous avez. Encore du Gishki. Kaiser Hippocamp. Linda Gusto. Prêtresse gusto. Voilà, je passe assez rapidement. Prisonnier tomate. du labal et du cloche de feu pareil On a le filet gravitationnel voilà donc euh, si vous avez aimé donc euh, n'hésitez pas de liker de commenter de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos sur la Team Astralio GeoAi. Ciao tout le monde